Savez-vous, chers amis, pourquoi la chèvre est le seul animal qui vous dispense à jamais de faire votre plein d'essence Ah oui, blague de circonstances Mais uniquement si vous roulez en décapotable. C'est parce que la chèvre fait rouler votre cabri au lait « Ah mais attends, la faux, ta blague, elle est un peu pourrie, parce que d'abord, le petit de la chèvre, c'est pas vraiment le cabri, c'est plutôt le chevreau. » Certes, mais la chèvre fait également marcher votre chevreau, au lait. Certes, vous êtes américain et un peu bègue. Eh ben oui, en France, on n'a pas de pétrole, on n'a plus d'idées, hein, parce que si on en est à combattre l'inflation avec des chèques, on n'a vraiment plus d'idées. Mais on a de l'humour Ou pas ou pas, je vous avais prévenu. Euh, plus la vidéo est importante, plus la blague d'introduction est pourrie. Bah, cette vidéo est importante, même si je la trouve mignonne, cette petite blagounette. Et puis j'arrêterai de faire des blagues pourries quand le gouvernement arrêtera de faire des blagues pourries. Parce que vraiment, ce, ce chèque anti-inflation de 100 euros, mais c'est enfin, un scandale, c'est un scandale absolu, ce chèque. Euh, bah, pour plein de raisons. La première, la première chose, c'est que euh, c'est de la dette. C'est-à-dire que cet argent n'est pas de la solidarité euh, de, de gens euh, qui ont, ont, ont moins de, de stress en ce moment, qui, qui vont être solidaires avec ceux qui sont incapables de supporter les hausses de prix de l'énergie. C'est de la dette. Donc vous luttez de l'inflation en faisant de l'inflation. Parce que l'inflation, c'est un phénomène monétaire. Quand vous imprimez de l'argent, vous créez de l'inflation. Donc la première chose, c'est que euh, bah, pour Combattre l'inflation, vous créez de l'inflation. Donc déjà, les gars, ça commence mal. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y euh, a pas beaucoup de gens qui souffrent de la hausse des prix euh, et qu'il n'y euh, et, et qu a pas des choses à faire. Je suis juste en train de dire que ce n'est pas bon. C'est-à-dire que ça, ça, ça marche pendant un mois, mais structurellement, euh, vous amplifiez le problème. C'est vraiment, c'est juste de la morphine. C'est-à-dire que ça, ça soulage la douleur et ça tue le patient. Et la deuxième chose, c'est que les mecs, vous vous foutez bien de notre gueule quand même vous nous faites un chèque anti-inflation euh, de 100 euros, mais d'abord vous avez commencé par créer 1000 euros d'inflation, vous avez commencé par nous piquer 1000 euros de surtaxe sur, sur euh, l'essence avant de nous en rendre 100. Ça fait quand même un petit peu la grosse arnaque de cours de récré, donne-moi 100 euros, donne-moi 1000 euros, je t'en rends 100 et puis dis-moi merci aussi. Il euh, y a pas peu du foutage de gueule là. Parce que, euh, alors en France, on a toujours eu des très très très grosse taxe euh, sur, sur, sur l'essence. Hein, euh, sur votre litre d'essence, euh, si vous voulez, le, le, le coût de l'essence, euh, c'est à peu près 30%. Si, le, le, si, si, généralement, on vous dit bah oui vous avez entre 60 et 70% de votre litre d'essence qui, qui, qui est fait de taxes. Si on le dit autrement, c'est-à-dire que si on veut dire comme la TVA, donc, la TVA, vous avez 20% de taxes sur le prix de votre produit. Bah, là, vous êtes à 300% de taxes sur votre produit. Donc on a beaucoup de taxes. Et ce beaucoup de taxes, notamment, euh, il est venu en partie fin 2016. En 2016, pardon. Euh, C'était un petit cadeau de fin de quinquennat de Hollande pour Macron. Euh, bah, Peut-être qu'il espérait que ça serait pour lui, le pauvre, ou pas. Et depuis 2016, on a en moyenne 6 milliards de surtaxe sur, sur l'essence et le gaz, c'est-à-dire que ça fait 5 ans, euh, ça fait 30 milliards d'inflation budgé budgétaire, d'inflation pas budgétaire, euh, d'inflation par la taxe, alors c'est sûr que ces dernières années, les prix de l'essence n'étaient pas chers. Et donc, euh, les gars, vous avez pu vous gaver euh, sur notre dos sans que ça se voit trop. Mais maintenant que les prix de l'essence remontent, et attendez, on n'est pas encore à des niveaux de ma boule. On y viendra peut-être. Mais pour le moment, je suis désolé, c'est business as usual. Il n'y a aucun souci avec les niveaux de prix euh, de l'énergie euh, dans le monde. S'il y en a un très important, c'est pour ça que j'enregistre cette vidéo, mais on va terminer sur l'essence. Euh, on est tous là en train de se dire « Ah, c'est horrible, c'est la fin du monde !» Non, non, non, non, non, non, non. C'est parce que vous nous avez surtaxé ce truc-là, parce que vous nous avez fragilisé, que maintenant, « Ah, tout d'un coup, ça remonte. Ah, ah bah oui, euh, bah vous pouvez pas à la fois vouloir sortir du thermique sans accepter que les prix du thermique montent. » Il y a un moment, euh, c est, c est, c est, et c'est vraiment l'essence de cette vidéo, c'est que on a euh, aujourd'hui des gouvernants qui sont schizophrènes, qui nous promettent blanc d'un côté et noir de l'autre, et s'étonnent que ça fonctionne pas. Euh, et bien évidemment, on refuse le gris. Euh, c'est vraiment toute cette vidéo est là-dessus, c'est vraiment, euh, on, on, on a des gens qui nous gouvernent qui sont schizo. Et derrière, ça crée d'énormes problèmes. Là, par exemple, bah, créer un chèque pour lutter contre l'inflation, enfin, c'est un truc. Si vous voulez, si... Euh, on a l'habitude en France euh, de dire que on est nul en économie euh, et euh, généralement il y a toujours des petits articles, des, des, des petits couillons de plateau télé qui nous dire, oh là là, mais pourquoi en France on est nul en économie C'est pas vrai, on n'est pas nul en économie. Hein. Enfin, nous non. C'est vraiment c'est vous qui êtes nul en économie. Venir nous faire croire que vous allez combattre l'inflation avec un chèque, mais vous vous foutez de la gueule de qui quoi hein euh... Et si jamais vous trouvez que vous n'êtes pas aussi fort que ça en économie, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume. Je vous mets un lien là-haut, je vous mets des liens en description. Hein, on fait de l'économie, on fait de la finance. On essaye de faire ça, un, en s'amusant un peu, parce que, histoire qu'on n'ait pas que nos larmes pour pleurer. Puis on a aussi des larmes pour rire, même si c'est un peu ridicule parfois. C'est pas grave. Et surtout, euh, bah déjà, je ne suis pas porté de téléphone d'un milliardaire qui va m'expliquer ce que j'ai le droit et ce que j'ai pas le droit de dire. Éventuellement, je vais me faire censurer sur YouTube, mais ça, écoutez... Raison de plus pour vous inscrire. C'est gratuit. J'édite un service d'information économique et financière, l'investisseur sans costume. Si vous n'avez pas l'habitude de voir ma tronche, je m'appelle Guy de la Fortelle. Ça fait quelques années que je fais ça. Et je commence à avoir, euh, je commence à avoir un peu de, euh, euh, un petit, euh, un bon petit score sur, je pense, ne pas raconter beaucoup de bêtises. Allez voir, le, allez voir la chaîne et les vidéos. Inscrivez-vous, regardez tout ça. J'avoue, j'ai un peu la prétention de vous expliquer des choses que sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, je ne me prétends pas plus fort qu'un autre, simplement, un, je travaille, et de deux, euh, ben je suis à votre service. Euh, c'est-à-dire que euh, c'est ma petite société, euh, je, euh, je vis euh, des dossiers d'investissement que j'édite, euh, derrière, je ne suis pas payé par quelqu'un d'autre, je ne suis pas payé par une régie publicitaire euh, qui va servir les intérêts de la BNP ou de Total, euh, je n'ai pas un gars qui peut me passer un coup de fil, et du coup, bah ouais, c'est-à-dire que quand, un, on, on travaille et de deux, euh, on est honnête, ça marche. Et là, par exemple, ben, on va voir que euh, un, donc ça, mais à la limite euh, sur l'essence, bon, il euh, n'y a presque pas de quoi être étonné, si vous voulez, qu'on fasse monter les taxes, mais qu'on les baisse pas au moment où elles devraient, euh, ce que fait l'Allemagne d'ailleurs. Hein. L'Allemagne, elle baisse ses taxes. Mais euh, nous, non. Nous on fait des chèques. Hein, parce que et puis c'est quoi C'est-à-dire que après, si on n'est pas gentil, éventuellement on va nous retirer le chèque si, si, si on n'est pas, si pas conforme, si on n'est pas obéissant, si on fait pas ce que vous nous demandez, c'est quoi C'est sous condition aussi, un jour, bientôt, ou pas Non, bref. Euh, mais c'est même pas le problème. Parce qu'il y, y a un truc, il y a une anomalie extraordinaire dont vous avez sans doute également entendu parler, et qui, elle, fait très très très très mal, et elle nous dit énormément sur euh, l'état euh, de ruine dans lequel on est en train de mettre notre marché énergétique européen, c'est le prix du gaz. C'est le gaz qui va mal en ce moment. Euh, pour vous dire, si vous voulez, au moment où j'enregistre cette vidéo, les prix du gaz européen sont 5 fois plus élevés que les prix du gaz mondial. Il y a quelques jours, on était à 7 fois plus élevé que le prix du gaz mondial. Alors oui euh, tout le monde vient vous expliquer, bah oui, le gaz ça coûte très cher, parce que vous comprenez, avec la reprise économique et la sortie du Covid, euh, tout le monde est en train de se jeter, et vous avez des problèmes d'approvisionnement de gaz, et du coup, bah, ça crée des tensions. Non, mais non, non les gars, ça marche pas votre truc, parce qu'on n'est pas en train de vous dire que le gaz mondial est en train d'exploser. Oui, le gaz mondial augmente, c'est comme le pétrole, si vous voulez, mais on est juste en train de revenir à des niveaux, enfin, c est, c est, on n'est pas encore dans des anomalies extrêmes, on en est même très loin, C'est vous dire, le niveau de fragilité dans lequel on est. L'anomalie extrême, c'est qu'en Europe, on paye notre gaz cinq fois plus cher qu'ailleurs dans le monde. Ça vient d'où, ça Pourquoi Mais Personne ne veut nous expliquer ça. J'ai même lu nulle part que c'était qu'en Europe ces prix-là. Et franchement, je suis désolé, mais les journalistes qui viennent vous expliquer que c'est un problème d'approvisionnement mondial parce que tout le monde veut du gaz en même temps et que c'est à cause des méchants chinois, non. Ben non, c'est pas vrai. Sinon, le gaz chinois, il serait aussi très très cher. Le problème est pas là. Il est ailleurs. Et bien sûr, ça, on le dit pas trop parce que c'est assez méchant sur euh, ce que ça révèle de notre marché électrique et énergétique européen. Ça fait très mal ce que je vais vous dire. Euh, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Euh, si, euh, si ça vous gonfle de m'écouter et que vous voulez me lire, euh, je vous mets euh, l'article qui est écrit aussi en description. Euh, et d'ailleurs, faites les deux, euh, écoutez, lisez, c'est important, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est des choses, c'est grave, C'est des choses. ça fait 20 ans qu'on construit ça, c'est important qu'on qu se rende compte un peu de ce qu'on fait, euh, parce que la crise actuelle du gaz est révélateur encore une fois d'un un chaos, on est en train de refaire un marché énergétique chaotique par construction, on n'est pas en train de subir quelque chose qu'on n'avait pas prévu, on l'a construit ce qui nous arrive, c'est d'autant plus grave. Parce qu'il y a trois éléments qui concourent à arriver à cette espèce de chandelle où tout d'un coup, c'était jamais arrivé ça. C'était jamais arrivé. Alors les marchés actuels du gaz ne sont pas, de la manière dont ils sont organisés, avec la plaque tournante aux Pays-Bas, quelque chose qui est assez récent. Pendant longtemps, c'était au Royaume-Uni. Mais c'est quand même, c'est du jamais vu. Là, il y a une anomalie extrême qui est nouvelle et il faut prendre le temps de regarder ce qui se passe. Trois choses, donc. Vous avez la première, où, qui permet juste un petit peu de, de mettre en place le décor et euh, de nous échauder un peu esprits pour nous faciliter à passer en mode panique. La première chose, c'est qu'effectivement, le niveau 1, qui est celui qu'on vous dit, il y a, euh, y a, une, y a une, une demande mondiale qui est plus forte que d'habitude, euh, mais qui date pas de maintenant, qui date de l'hiver dernier, en fait. Ça date de l'hiver dernier. Pourquoi Parce qu'en Asie, on a eu un hiver très froid l'hiver dernier, au moment où euh, l'Asie était ressortie la première euh, de la crise du Covid d'un point de vue économique, j'entends, c'est-à-dire que là où les économies occidentales étaient encore à l'arrêt, ou en tout, cas, euh, en tout cas bien empêchées, euh, l'Asie, elle, était euh, à pleine vitesse et, et même à compenser, euh, L'arrêt ailleurs. Donc on était à une période euh, en partie de surchauffe économique dans un hiver froid, particulièrement froid. Donc là, conjoncturellement, vous aviez tout ce qu'il fallait. Et déjà, je, je sais, vous ne vous souvenez peut-être pas, vous ne l'aviez peut-être pas vu, mais en janvier dernier, euh, les, les prix euh, des, euh, des gaziers... Donc, ces gros bateaux qui transportent le, le, le, le gaz naturel liquéfié euh, avaient atteint des niveaux absolument stratosphériques parce que c'était à qui pouvait mettre la main sur un gazier pour le remplir aux états unis et aller le déverser en Asie où les prix s'étaient envolés. Euh, donc ça, c'est la, la première chose. Et bah, donc les Chinois euh, en particulier, mais toute l'Asie du Sud-Est en général, se sont retrouvés au printemps avec du coup, les réserves de gaz réduites à la portion congrue. Et du coup, il a fallu refaire ces réserves. Et du coup, cet été, là où traditionnellement, en Europe, on refait nos réserves de gaz après l'hiver pour préparer l'hiver suivant, et où habituellement on est, on est habituellement les seuls à faire ça à grande échelle en Europe, ben là, on s'est retrouvé avec la concurrence asiatique. Et c'est pour ça que, dès l'été, à partir du mois de mai, on voit les tarifs européens euh, augmenter euh, plus vite euh, que le marché mondial euh, parce qu'on n'avait pas prévu cette concurrence chinoise et qu'on n'a pas pu refaire nos stocks comme on le fait d'habitude. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a des stocks à zéro. Hein. Euh, on a des stocks euh, qui sont particulièrement bas, c'est vrai. La dernière fois qu'on a eu des stocks comme ça, c'était en 2015. Donc on a un risque. Hein. Si l'hiver est très froid, ça, ça peut nous embêter un peu. Euh, la consommation de gaz a aussi augmenté depuis 2015, hein. euh, c le, le gaz est sur une tendance on, assez forte euh, de, à l'augmentation, euh, notamment parce qu'il euh, faut compenser l'intermittence de tout le renouvelable, et ça, ça se compense au gaz essentiellement. Euh, le gaz augmente à mesure que le renouvelable augmente. Et donc, euh, voilà, on, on se retrouve au mois de septembre euh, avec euh, déjà, si vous voulez, le, le jeudi, le décor. C'est-à-dire qu'on n'a pas les réserves qu'on voudrait, euh, les, les Chinois euh, nous ont un peu déstabilisé le marché. Et c'est à ce moment-là que tout d'un coup ça part en chandelle. Voilà, Verticale, et que ça, ça décroche complètement euh, des cours mondiaux. Et ça, pour le coup, c'est la concurrence chinoise, qui ne peut pas expliquer ça. Il faut, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et ça, en revanche, là, vous avez deux. Euh, vous avez deux, euh, deux événements euh, qui sont des événements conjoncturels, mais qui sont le signe derrière de défaillances structurelles qui ont permis euh, la mise en place de, de, de cette anomalie extrême euh, où on est arrivé à 60, 162 euros le mégawatt -heure de gaz euh, sur le marché euh, néerlandais. Alors, encore une fois, en un mois, les prix ont été multipliés par 4. Et, euh, et ça, c'est absolument radical, ça fait très très mal, c'est très destructeur ce genre de choses quand ça arrive trop souvent. Une seule fois, c'est pas grave. Mais si, si ça doit se reproduire, ça va nous faire mal. Et donc deux raisons à ça. La première raison, euh, au niveau de la, produ euh, au niveau de, de, de la production de l'offre de gaz, donc alors qu'on avait déjà une offre contrainte, la Russie a appuyé, sur, euh, a, a, a, a appuyé sur le frein et nous a livré moins de gaz, nous livre moins de gaz depuis, euh, depuis le début de l'automne qu'elle le fait habituellement, par exemple en 2019, et nous livre moins de gaz. Et alors, ils le font pas, euh, parce qu'ils ne peuvent pas. Hein. Les, les, les Russes, ils ont du gaz jusque par-dessus la tête. Hein. Ils ont tout ce qu'il faut comme gaz, c'est pas le problème. Et alors oui, y a eu comme on a un peu désorganisé les structures avec le Covid, mais c'est pas ça, parce que <rire> Moscou nous a dit ah, « si vous voulez avoir du gaz, il y aurait un truc que vous pourriez faire, c'est accélérer la mise en service de notre gazoduc Nord Stream 2 » je ne sais pas si vous avez suivi, j'en ai parlé un peu, de, pas forcément sur cette chaîne, mais sur l'investisseur sans costume, Nord Stream 2, c'est vraiment, c'était l'arlésienne de, de la politique énergétique européenne depuis dix ans, si vous voulez. C'était vraiment donc un, un gazoduc qui traverse la Baltique, qui descend de Russie vers, vers, vers l'Allemagne. C'est surtout l'Allemagne qui en a besoin. C'est Schröder qui a poussé ça énormément et qui, après être sorti de politique, s'est en gros consacré à ce projet-là. Donc c'est vraiment une, c est, c est, c est un projet allemand et russe. Et ça fait dix ans que ce pipeline se, se devait arriver et que les Américains s'y opposaient fermement. Pour deux raisons, une raison géopolitique, euh, ça a toujours été la politique américaine euh, que, que l'Europe et la Russie ne soient pas trop euh, amis, parce que si vous avez euh, l'Europe et si l'Europe, on sait tous que le problème de l'Europe, c'est qu'on n'a pas de matières premières. La Russie en a plein de matières premières. Si, si vous aviez un bloc intégré où vous avez à la fois euh, le, le génie européen et les matières premières, euh, là, on, on aurait une puissance assez extraordinaire. Donc les Américains se sont toujours battus contre cette puissance. Et la deuxième raison, c'est que bah, les Américains euh, avaient leur, leur gaz de schiste à fourguer, et donc ils préféraient fourguer leur gaz à eux euh, plutôt qu'on aille chercher le gaz russe. Et du coup, pendant dix ans, vraiment, ils ont fait tout, absolument tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher ce projet d'avancer, d'aboutir. Moi, à un moment, je pensais qu'on n'y arriverait jamais, que le truc... Euh, et finalement, si euh, le Nord Stream 2 euh, est fini maintenant, euh, on est au stade où ils sont probablement en train de remplir euh, les pipes et on attend juste maintenant, euh, on est sur des autorisations, on est sur de l'administratif, vérifier que le gaz arrive de bonne qualité, donner les autorisations, enfin, c'est plus de la tuyauterie maintenant. Là, maintenant, c'est de l'administratif. Euh, parce que, euh, bah, un, euh, d'un point de vue géopolitique, euh, les Américains sont un petit peu attirés par la Chine, hein, on a pu le voir, que... Euh, je pense qu'ils doivent estimer qu'on est suffisamment affaibli pour ne pas être une menace euh, très rapidement. Donc je pense que c'est beaucoup moins un problème pour eux. Et euh, un élément général du tableau du gaz, le gaz de schiste qui a abreuvé le marché mondial du gaz, qui a fait qu'on avait une surabondance et que le gaz était vraiment pas cher ces dernières années, eh ben on est arrivé au pic des gaz de schiste euh, américains. Euh, c'est quelque chose que je répète assez souvent dès que je parle d'énergie. Il n'existe pas un pic pétrolier, ou gazier en l'occurrence. Il existe plusieurs pics. C'est ce qu'on appelle les pics de Hubert. C'est euh, de la physique, des maths, ça marche très très bien. C'est-à-dire que vous avez bien des pics géographiques par méthode d'extraction. Et euh, vous avez eu euh, un pic au début des années 70 du pétrole conventionnel américain, qui fait que vous avez les chocs pétroliers. Et eh bien là, de la même manière, vous avez un pic de bird qui arrive aux états unis sur l'exploitation de gaz non conventionnel. Les Américains, en fait, ne vont pas avoir tant de gaz que ça à fourguer ces prochaines années. Du coup, il bah, n'y a plus de problèmes géopolitiques, plus de, de, de, de problèmes euh, commerciaux. Du coup, on va pouvoir avoir notre Nord Stream 2. Mais bon, euh, a priori, ça ne va pas assez vite pour Poutine. Et donc Vladimir, il nous dit, écoutez, vous voulez du gaz, vous ouvrez ce pipeline. Et du coup, comme il appuie sur le frein, à un moment... Où, au contraire, on a besoin de gaz, qu'est-ce que ça fait Ça fait partir les prix à la hausse. Donc ça, conjoncturellement, euh, ça va se résorber, parce que bah, Nord Stream 2, maintenant, va être ouvert. Maintenant, tout le monde y a intérêt. Euh, et il va, faire, il va faire sortir son gaz. Et du coup, si vous voulez, euh, c est, c est, on euh, ne on, on va pas se taper un, un hiver absolument sordide, parce qu'on n'aura pas de gaz. C'est pas vrai. Euh, ça, Mais qu'est-ce que ça veut dire, structurellement structurellement, c'est vachement flippant. C'est-à-dire qu'on dépend déjà de la Russie à 40% pour notre gaz. Si on se met à augmenter cette dépendance, si on, on continue, si on resserre un peu plus la laisse, euh, la laisse russe, euh, la laisse énergétique, si les Russes se trouvent en situation de monopole, mais c'est extrêmement mauvais, d'un point de vue géopolitique et économique, que il y ait quelqu'un en Russie qui puisse appuyer sur le bouton et en quelques semaines... Nous mettre par terre notre marché énergétique en passant par le gaz. C est, c est, enfin, je suis désolé, c'est quelque chose qui, qui est extrêmement préoccupant. Euh, J'avais écrit un article il y a quelques temps, j'appelais La souveraineté, combien de tonnes de CO2 Je vous mets aussi le lien en description. Euh, allez le lire, c'est un article important celui-là aussi. La souveraineté, combien de tonnes de CO2 C'est-à-dire que combien de souveraineté on est capable d'abandonner pour faire des économies, euh, pour, pour éviter de, de, de faire du CO2, d'émettre du CO2. C'est assez important comme question, que je vous donne juste un indice comme ça, hein. euh, c'est-à-dire que si vous abandonnez trop de souveraineté, c'est plus vous après qui décidez combien de CO2 on émet ou pas, euh, et si derrière le russe ou le chinois, il n'y en a rien à faire et qui veut mettre du CO2, ben, au final, euh, vous arrivez à l'inverse de, de, de l'objectif que vous recherchez. Donc, euh, il est, à mon avis... « Extrêmement spéculatif et dangereux de sacrifier sa souveraineté à des objectifs énergétiques et des objectifs pardon, de, de environnementaux. Euh, » Donc, si vous voulez, la dépendance accrue au gaz russe qu'on est en train de construire avec Nord Stream 2, bah, paradoxalement, c'est pas fait pour faire baisser les prix. Ah oui, c'est sûr que d'un côté, vous augmentez euh, la, les capacités, donc ça, vous augmentez l'offre, donc vous pourriez vous dire que ça va faire baisser les prix, sauf que vous augmentez la dépendance. Donc ça veut dire que quoi C'est-à-dire que dès que Poutine euh, aura euh, quelque chose à nous demander, ah, il appuie sur son bouton, hein, histoire de s'assurer qu'on on fasse la bonne réponse. Mais ça, ça va se passer comme ça, ça se passe comme ça, c'est même normal comme relation, c'est nous qui sommes absolument stupides euh, d'accroître de, de, cette dépendance. On est déjà à 40%, c'est beaucoup 40%. Donc ça, c'est la première chose. Donc Vous voyez que d'un point de vue d'offre, euh, on est en train euh, d'abandonner un bout de souveraineté énergétique euh, avec euh, ce truc-là, et donc ça contribue. Mais ça, on n'est pas encore au point de vous faire partir à une chandelle en x7, et ce n'est pas, euh, pas encore suffisant, si vous voulez. C'est pareil, ça vous fait diverger les prix, mais ce n'est pas, pas encore ça. La vraie raison de cette anomalie, de ce truc qui explose, paradoxalement, est au niveau de la demande. Et ça, ça me fait beaucoup rire, parce que depuis le début de cette crise des prix du gaz, tout le monde vous dit euh, « ben non, ce n'est pas la demande ». Vous comprenez, euh, il ne fait pas particulièrement froid, il euh, n'y a, euh, a pas une demande supérieure à d'habitude. Euh, non, le problème doit être au niveau de l'offre, puisque la demande, ça roule. <rire> oui, mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, ce n'est pas qu'on a besoin de plus euh, d'énergie qu'avant, c'est qu'on coupe des sources d'énergie. Et là, on arrive sur le vrai problème où vraiment la politique énergétique européenne est catastrophique, et je pèse mes mots, c'est sur le marché de l'électricité. Euh, sur le marché de l'électricité, on est en train de construire, ça fait déjà 20 ans qu'on y est, mais là, c'est en train d'accélérer à un moment où on devrait, si on était un peu sérieux, au contraire, corriger. On est en train d'accélérer euh, la ruine, de notre, de, de notre réseau électrique européen. Pourquoi? Parce que euh, on est en train de créer une inadéquation radicale entre la fourniture d'électricité et euh, la demande d'électricité. Et ça, c'est très très grave, parce que euh, l'électricité, euh, à la différence du pétrole ou de n'importe quelle autre source d'énergie, ne se stocke pas. Ça ne stocke pas, et du coup, si vous voulez, euh, il faut que vous soyez capable d'équilibrer votre réseau à tout moment. Il faut que vous soyez capable d'injecter l'électricité à vos réseaux selon la demande. Et en faisant, en, est, en construisant radicalement euh, une, une différence entre l'offre et la demande, on diminue l'offre parce que euh, bah pour deux raisons essentiellement, on diminue l'offre euh, parce qu'on euh, veut sortir du charbon. En France, on n'a pas l'habitude, mais l'Allemagne, 30% de son, son, son électricité vient du charbon quand même. Hein. Donc euh, euh, l'Allemagne a décidé qu'ils allaient sortir du charbon en 2038. Alors, c'est n'est pas demain la veille, mais en 2019, en Europe, euh, l'électricité venant du charbon a baissé de 25%. Là, on commence à se dire que quand même, si on pouvait éviter euh, de balancer de l'arsenic dans l'air, je ne parle même pas de CO2, pour faire rouler sa Tesla, c'est aussi bien. Hein, Là-dessus, les Allemands, vraiment, ont énormément à se reprocher. Parce que sortir du nucléaire, c'est très bien. Le remplacer par du charbon, c'est moins bien. Et quand on se rend compte que quand même, il faut sortir du charbon, et qu'en en fait, on se rend compte que l'éolienne ne suffit pas, et qu'il faut aller piller le nucléaire français, là, les mecs, je suis désolé, mais on va pas être copains. Parce que c'est ça qui est en train de se passer. Ça aussi, dit comment est-ce que les Allemands sont en train de piller euh, notre nucléaire hein euh, On sort du nucléaire, mais on pille le vôtre Bien les gars, bien. Euh, et, et bien surtout nous. Hein. Merci Monsieur le maire, merci Monsieur Macron de laisser faire ça. Hein, mais c'est sûr que quand euh, on, on, on abandonne notre souveraineté à l'Europe et qu'on est les derniers de la classe et qu'on n'est pas capable euh, de jouer selon les règles, forcément, il se passe des choses comme ça. On l'a aussi cherché. Mais bref, donc euh, vous êtes en train de diminuer votre approvisionnement d'électricité parce que les sources principales sont en train de baisser. Euh, parce que bah, donc le charbon va sortir. Le nucléaire, je vous rappelle que l'Allemagne va, va éteindre ses centrales en 2022. L'année prochaine, ça arrive. Hein euh, ils le feront, ils le font pas. Mais bon, ils sont déjà largement sortis du nucléaire. Euh, que nous, en France... Alors euh, en France, c'est un peu foireux, si vous voulez, le euh, en France, on a cet héritage nucléaire absolument extraordinaire. On n'arrive ni à l'assumer, ni à l'abandonner. Et résultat, on est probablement dans la pire des situations où on est dépendant, mais on n'investit pas suffisamment pour maintenir le parc et pour, euh, pour maintenir nos capacités. Euh, et ce n'est pas, euh, pas le petit milliard sorti du chapeau de son grand plan qui va changer quoi que ce soit. Le problème est bien, bien, bien plus profond que juste un milliard. De toute manière... Les problèmes qu'on a en France, ce sont pas vraiment des problèmes de fric si fusé de mettre de de, de de faire des chèques pour que tout se règle. On n'aurait aucun problème en France. C'est des problèmes de politique industrielle. On, on a détruit notre tissu industriel. Bon, ben on en paye le prix, si vous voulez. On encore une fois, c'est un truc qui a été fait consciemment parce qu'on a des des, des des couillons des nards qui ont trouvé que vraiment l'industrie c'était c'était chiant et que euh, comme eux qui ils, ils comprenaient rien, euh, ben, on en avait pas besoin hein, quoi. Allez voir le, le, le programme de Pisaniferi. Pisaniferi, qui a écrit le programme de Macron, c est, c est, il assume totalement, peut-être moins aujourd'hui, mais en 2017, il assumait totalement de détruire notre industrie. C'était un, un truc de chinois, l'industrie pour lui. Mais ces mecs sont son, son destructeurs. Bref. Euh, donc, en, donc le, le, le nucléaire entre l'Allemagne qui sort euh, et la France qui n'arrive pas à se positionner, bah, c'est aussi à la baisse. Avec quoi on fait de l'électricité encore en Europe Avec nos barrages, l'hydroélectricité. Mais bon, ça c'est pareil, le, le, le taux d'équipement de barrages en Europe, on doit s'approcher de 100%, hein. en France on est à 100% en tout cas. Il euh, n'y a rien à aller chercher là-dedans, on ne va pas construire des barrages, ce n'est pas non plus à la bonne particulièrement. Donc l'hydroélectrique, on est plutôt en baisse tendancielle. Et il nous reste quoi ben, Pour produire de l'électricité dans le mix actuel, il nous reste, ah, magie, les éoliennes et le gaz alors je dis les éoliennes parce que c est, c est, les éoliennes sont, sont vraiment la grosse part du lion des, du renouvelable. L'électricité, c'est fait essentiellement par l'éolienne. Le solaire, très peu, très peu. Le, le, on doit avoir à peu près 13%, je vous dis, de tête euh, d'électricité en Europe qui vient des éoliennes. C'est massif. Euh, c'est massif. Et du coup, bah, si vous voulez, euh, pour compenser la baisse euh, d'offres électriques liées à la, la, la baisse du nucléaire et du charbon, du côté de l'offre, on n'a que le gaz et les éoliennes. Important, gaz, éoliennes pour compenser d'un côté, ou alors la demande. Si on était euh, dans un marché euh, parfait ou optimal, eh bien, bah, plus les prix euh, augmentent, plus on adapte nos besoins et plus la demande baisse. C'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, si l'énergie coûte trop cher, eh ben on, on va s'en passer, on va faire autre chose, on va prendre son vélo plutôt que sa voiture, on va... Euh, tout un tas de choses. Donc ça, si vous voulez, c'est euh, un libéral vous dirait « Ah bah oui, bien sûr, c'est comme ça que ça doit marcher, moi je suis pour le marché pur, libre et parfait, c'est ça qui est bien. » Sauf que ça ne marche pas comme ça. Hein, euh, encore heureux d'ailleurs, votre facture d'électricité n'a pas été multipliée par 4 depuis un mois. Pourquoi Parce que vous avez des tarifs conventionnés, parce que l'énergie n'est pas un bien de consommation comme un autre, c'est un bien stratégique. Euh, bah, enfin, vous n'allez pas déprogrammer euh, des TGV parce que l'électricité est trop chère. Mmh. En tout cas, si vous voulez, si vous êtes vraiment un libéral à fond vous devriez l'assumer. Est-ce que vraiment, politiquement, on veut casser, euh, casser tout un tas de, de, de voies de communication, que ce soit euh, les voitures, que ce soit le train, parce que les coûts de l'énergie sont trop chers, du coup, on, on arrête. Du coup, on ferme. Donc non. En, en Europe, vous avez à peu près la moitié euh, au moins de, de votre énergie euh, qui est contrainte, qui est conventionnée. C'est-à-dire que euh, les, les distributeurs euh, sont obligés de fournir l'électricité à un certain prix. Et du coup, on se, retrouve, euh, on se retrouve dans un système où vous avez une offre extrêmement élastique, avec en plus, euh, qui, qui est tendanciellement baissière, et une demande qui, elle, est contrainte, qui n'est pas du tout élastique. Et ça, quand vous avez euh, une différence d'élasticité entre l'offre et la demande, quand il y a un truc qui peut varier beaucoup d'un côté, mais pas de l'autre, c'est pas bon. A pu très très très très fort et alors sur le marché de l'électricité c'est encore pire parce que rappelez-vous l'électricité ne se stocke pas vous devez équilibrer votre réseau à tout moment donc vous êtes dans cette situation où vous devez équilibrer votre réseau à tout moment en temps réel faut jamais oublier ça l'électricité c'est du temps réel et du coup et vous avez à la fois une demande contrainte, c'est-à-dire que derrière, le distributeur d'électricité doit fournir l'électricité, euh, quel que soit le coût, peu importe, quel que soit le coût. Il doit fournir son électricité parce qu'il a un contrat, il doit fournir un, un tel prix. Derrière, c'est à lui de se démerder, de se débrouiller pour trouver sa, sa, sa source. Donc vous avez comme ça des gens qui doivent absolument fournir de l'électricité, quel que soit le prix. Euh, et ben du coup, ben, qu'est-ce qui se passe ben Là, vous avez tous les éléments... Pour faire partir votre marché sur une chandelle, quel que soit le prix. C'est comme ça que vous arrivez à du x5 et du x7. Parce que donc, ce qu'on a vu, c'est que pour adapter l'offre électrique, on a plus que deux variables. On a l'éolien et on a le gaz sur le mix énergétique actuel. Sauf que le problème de l'éolien, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. Vous pouvez bien mettre toutes les éoliennes que vous voulez en Europe. Vous pouvez mettre une éolienne à chaque point en Europe où il est susceptible de souffler un petit peu de vent. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. Alors pareil, ça. en France, on a du mal à percevoir ça. Mais dans des pays comme l'Allemagne ou le Danemark, qui ont massivement, très très tôt, ils ont, ils ont massivement équipé en éoliennes leur pays, euh, il ben, n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent, si vous voulez. Vous pouvez avoir le Danemark, vous n'imaginez pas l'équipement, le nombre d'éoliennes qu'il y a au Danemark. Le Danemark a plus de 100% de ses besoins énergétiques en renouvelables et essentiellement en éolien. En Allemagne du Nord, c'est énorme aussi ce qu'il y a. Mais quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. Et les éoliennes, ça ne crée pas le vent. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe Il ne reste plus que le gaz. Et donc la seule variable d'ajustement du système, c'est le gaz avec une offre élastique et une demande contrainte. Vous avez des distributeurs d'électricité qui doivent distribuer coup de l'électricité, d'électricité, quel que soit son prix. Quel que soit son prix. Et comme le seul truc qui est capable euh, éventuellement euh, de, de, de produire, bah, c'est du gaz. Puisque tout le reste euh, est structurellement, tendanciellement à la baisse, vous arrivez à cette chandelle absolument magnifique. Euh, parce que.. Bah, on n'est pas capable, en Europe, de réconcilier à la fois une politique environnementale où on veut sortir du charbon. C'est bien, il faut sortir du charbon. Encore une fois, je, on ne peut pas être pour euh, sortir du, de l'arsenic dans l'air. C'est ça le charbon aujourd'hui. quand même. En Europe, 30% les Allemands, hein. 30% de votre électricité, c'est avec de l'arsenic que vous balancez dans l'atmosphère. Donc venez pas nous emmerder avec notre nucléaire. Et le nucléaire, après, pourquoi pas si vous, si vous me connaissez, vous savez que moi j'ai plutôt un prisme pro-nucléaire, un peu comme mal nécessaire. Euh, le, le... Si vous êtes contre le nucléaire, pourquoi pas Mais il faudrait qu'on se dise les choses. C'est-à-dire que si, on fait, si, si on, on fait baisser nos capacités d'offre contrainte, ben derrière, on euh, ne peut pas assumer la demande. On ne peut pas à la fois avoir une demande contrainte si l'offre ne l'est pas si on n'est pas capable d'assurer le niveau d'offre minimum pour les besoins qu'on assure d'un point de vue minimum, il se passe ce qui se passe en ce moment. Ça part en sucette. Euh, et ça, il faut se le dire. Il, il, on ne peut pas prendre des bonnes décisions énergétiques. On ne peut pas savoir s'il faut investir ou pas dans le nucléaire, s'il faut euh, investir dans quoi que ce soit, si on ne pose pas, cette question radicale de, à la fois d'un point de vue environnemental, on veut faire baisser nos émissions, mais d'un point de vue politique, on veut continuer à s'assurer euh, à la fois un confort, mais à la fois juste de la nécessité de se chauffer, de se déplacer, d'avoir une production économique, et que euh, à ne pas mettre ça sur la table, en face. À dire, bon, écoutez, qu sur quoi est-ce qu'on transige, sur quoi est-ce qu'on ne transige pas à la fois en demande et à la fois en offre. Qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas Et comment comment est-ce qu'on arrive à réconcilier tout ça tant qu'on ne le fait pas Mais Qu'est-ce qui se passe On crée du chaos. On crée du chaos exactement comme ça. Alors ça, sur le gaz, c'est la première fois. C'est pas très grave. Hein quand je dis « c'est pas très grave », vous avez quand même euh, tout un tas d'industries qui euh, se mettent à l'arrêt parce que l'énergie, le, le, le gaz et l'électricité coûtent trop cher pour elles. Quand je dis, c'est pas très grave, si vous voulez. À un moment, ça commence quand même, vous vous êtes fait confiner pendant un an et demi. Là, maintenant, vous êtes encore obligé d'arrêter de produire parce que votre énergie coûte, coûte trop cher. Bon, et à un moment, si ça continue, il va falloir que ça cesse quand même. Hein Mais le problème, c'est qu'on a vu le côté conjoncturel. Il n'y a pas de vent. Poutine nous gonfle à appuyer sur le frein pour qu'on lui ouvre son Nord Stream 2. Mais structurellement... On est en train de. de C'est que le début, structurellement, tant qu'on n'aura pas répondu à la question énergétique, et pour y répondre, tant qu'on n'aura pas posé toutes les questions sur la table, encore une fois. Euh, si on commence à poser cette question sur la table, on va notamment se rendre compte que les Allemands sont... Vraiment, c'est important, les Allemands sont en train de piller notre énergie nucléaire. Et ça, il faut se le dire, que c est, c est, c est, vous pouvez pas à la fois être un verre allemand en train de se dire « Moi, je veux pas de charbon et je ne veux pas de nucléaire. » Et la solution, c'est quoi ?« oh ben, On va prendre le vôtre, du coup. » Ça, c'est la différence entre la France et l'Europe. La France est une nation. La France, c'est la France, parce qu'on ne se fait pas ça entre Français. C'est pas comme ça que ça marche. On a pu se le faire dans le passé. Peut-être que la structure sociale de la France fait qu'on ne se fait pas ça. En revanche, les Allemands ont absolument aucun problème à venir nous piller. Et ça, c'est pour ça que tous les gens qui vous disent « Ah bon non, on fait un transfert de souveraineté, c'est normal de transférer notre souveraineté de la France à l'Europe, c'est le sens de l'histoire » Peut-être. Sauf que pour le moment, euh, c'est pas comme ça que ça marche. Pour le moment, les Allemands n'ont absolument aucun problème à venir nous piller. Et nous, on n'a absolument aucun problème à ne pas respecter les règles qu'on a signées, euh, parce qu'on l'a bien cherché aussi. Donc voilà un petit peu comment est-ce que euh, cette anomalie extrême sur le gaz nous montre à quel point notre marché énergétique est décrépit, et à quel point en fait on perd notre souveraineté, euh, on perd notre richesse, on s'appauvrit. Et... C'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que l'énergie et les matières premières, de manière générale, euh, sont une courroie où le réel revient. C'est tout d'un coup, c'est-à-dire que on, on est dans notre petite psychose, on est un peu schizophrène, euh, on veut s'assurer notre petit confort, mais on ne veut pas payer pour, et on aimerait bien, mais il y a un moment, la réalité vient frapper à la porte. Toc, toc, toc. Euh, et normalement, si vous voulez, si on avait des... des, des si on avait des des systèmes qui fonctionnaient un peu, des structures qui fonctionnaient un temps soit peu, normalement, ce, cette espèce de prix du gaz qui part en sucette totale, ça devrait nous réveiller un peu. « dire Attendez, il y a un problème, là. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un problème, il faut qu'on le règle. » J'ai pas l'impression que ce soit ça. « À ma petite échelle, euh, J'essaye de le faire. Faites partager cette vidéo, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, lisez le texte qui va avec, c'est important. Euh, c'est des sujets qui sont graves, c'est des sujets... Euh, je ne sais pas où ça nous emmène collectivement, mais individuellement, euh, on peut s'y préparer, on peut se protéger. Il y a plein de manières de le faire. Il y a des, tout simplement dans, dans le choix de nos énergies euh, de, que l'on utilise, nous, euh, au quotidien, sur la manière dont on construit notre patrimoine. Aujourd'hui, à mon avis, c'est presque criminel d'avoir un patrimoine dans lequel on n'est pas, pas un peu positionné sur les matières premières. Le, moi, je conseille à tous mes lecteurs de se positionner sur les matières premières. Il y a de très belles choses à faire. Ça, ça, ça, ça, nous, ça, ça, nous, le, ça nous est très profitable à un moment. Euh, bon, ben voilà. Je, je, c est, c est c'est comme ça que ça marche. Il y a des choses qu'on peut faire collectivement et des choses qu'on peut faire individuellement. Euh, et, euh, et donc inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, partagez cette lettre, commentez-la. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune.